trois points pour pouvoir améliorer sa force mentale le premier point le premier point déjà c'est tout ce qui est euh, visualisation et incantation pourquoi c'est à dire que toutes les actions que l'on va faire dans la vie va être générée par nos pensées et par nos émotions ok l'être humain on est des êtres humains pas des fers humains pas des avoirs humains pas des connaissances humains mais des êtres humains et la partie être la partie être, eh bien, c'est la somme quantitative et qualitative de nos pensées, de nos émotions. Donc tous les jours, on va avoir des pensées. Ces pensées-là vont générer des émotions. émotion c'est ex movere, extérieur mouvement. C'est donc un mouvement vers l'extérieur. Et en fonction de nos pensées et de nos émotions, ça va diriger le corps dans certaines directions. Donc, euh, c'est important de, de voir que, avant même de chercher à changer l'extérieur, c'est important de changer l'état d'être à l'intérieur et donc tous les matins c'est un peu comme de l'hygiène euh, émotionnelle tous les matins c'est important de prendre le temps de ses pensées et de ses émotions ok de se répéter les phrases donc que certains appellent la méthode de couer, de faire des incantations c'est à dire de visualiser, de se visualiser en disant yes je suis excellent de se voir excellent de se voir en train de réaliser les choses en excellence avec l'enthousiasme et, euh, et de faire ça et de se dire que c'est normal de penser et de réfléchir comme ça donc je vous invite vraiment à déjà noter une série de, de phrases je suis excellent je suis un génie euh, je suis euh, heureux je suis bien dans ma peau de, de les écrire ces phrases là et de les répéter à voix haute et de d'imaginer c'est quoi qu'elle est ce quel est l'état interne à avoir ces pensées tous les jours et du coup donc ça va amener l'émotion et donc s'imaginer en train de réaliser ça et ça c'est la base c'est la base c'est la base parce que à la force de répéter ça vous allez créer des nouvelles connexions neurosynaptiques dans le cerveau et donc jouer sur la plasticité cérébrale et au bout d'un moment avoir de nouveaux comportements qui correspondent plus à qui vous voulez être le deuxième point donc ça c'était un les visualisations incantations. 2 ensuite c'est de commencer à bah, arrêter de se minimiser ou se comparer aux autres Ralph Waldo euh, Emerson, un écrivain euh, aux États-Unis, disait euh, souvent à l'époque imitation égale suicide, envie égale ignorance. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que chaque être humain est, euh, est un, un, un individu avec une unicité. Et dès que l'on va se comparer aux autres, dès qu'on va dire il est mieux que moi ou il est bien, moins bien que moi, eh bien on va perdre notre puissance et on va se déconnecter de notre unicité. Et donc dès qu'on admire des gens. Voilà, qu'est-ce que j'admire chez eux, donc qu'est-ce que je perçois que les autres ont que moi je n'ai pas, et faire la dépolarisation inversée dessus que vous pouvez retrouver dans le bouquin. Eh bien, quand vous allez faire ça, en fait, vous allez pouvoir voir que, bah, en fait, non, il n'y a aucun être humain qui est mieux que vous, il n'y a aucun être humain qui est moins bien que vous, on est juste des êtres humains qui sont différents et qui s'expriment au quotidien dans leur système de priorité intrinsèque avec leur unicité. Donc, quand vous faites ça, vous arrêtez de vous minimiser, vous arrêtez du coup de vous dire, eh, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Dès que vous dites, il faut, je dois, en boucle, c'est que vous êtes en train de mettre, euh, vous laissez injecter un système de priorité intrinsèque qui vient une autorité que de quelqu'un que vous percevez comme une autorité extérieure, ça peut être un bouquin, ça peut être un mentor, ça peut être un, un quelqu'un que vous, un modèle que vous avez par exemple. Donc ça c'est important autrement dès que vous vous déconnectez de vous-même, vous perdez votre force mentale. Et enfin, le troisième point pour développer sa force mentale, là ça va plus être un état d'être qui va être un état de foi. C'est-à-dire que de d'enlever l'échec de nos perceptions et de se dire que l'échec n'existe pas, OK l'échec n'existe pas il n'y a que des feedbacks qui arrivent en mode ah j'ai fait ça c'était bien pour moi j'ai fait ça c'était pas bon pour moi et je dois faire autrement et quand on se met dans une dynamique de la philosophie de nelson mandela je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et eh bien du coup on est tout le temps en mouvement et peu importe ce qui arrive on sait que ça aide bien pour notre évolution pour ça bah, c'est très simple à faire vous allez regarder tous les échecs perçus de votre passé et vous allez vous poser sur chaque échec et vous prenez un bout de papier et vous notez quels sont les bénéfices bénéfices bénéfices bénéfices bénéfices bénéfices pour moi qu'il y ait eu ça et quelles auraient été les inconvénients si j'avais pas eu ça jusqu'à temps que paf vous voyez que ah mais bah en fait mais c'est trop bien que j'ai eu cet échec là parce que ça amenait amené ça et donc il y avait pas d'échec c'était c'était juste une expérience faites ça sur 4 5 6 7 événements de votre vie dans le passé vous verrez que quand vous connecterez à ça et vous verrez le futur bah, en fait, vous direz, bah, je peux y aller, tout est bien pour mon évolution et, et, et je peux juste tout donner. Donc voilà, donc le premier point, on va faire les visualisations, les incantations. Deux, arrêter de vous comparer aux autres. Et trois, ensuite, bah, développer cet état de foi. Et cet état de foi, vous pouvez l'avoir quand vous allez voir tous les échecs que vous avez perçus dans le passé, de voir tous les bénéfices qu'il y a eu jusqu'à enlever les charges par rapport à ça et de vous projeter en fait, dans le futur en disant, bah, ok quoi qu'il arrive, ce sera bien pour mon évolution.